Bonjour, gendarmerie de. Comment je puis-je vous aider Oui. Allô Un homme est dans mon salon. Que vous veut-il une, une clé bleue. Je pense qu'il l'a perdue. Il vous a menacé Oui. Il... Allô Allô Qui êtes-vous Ouais Mais monsieur, j'ai pas votre clé. Monsieur, la paix est enregistrée. Il sera envoyé au. Un code À transmettre À qui 4 7 8 9 6 tirez, 5 2 point 7 4 1 tirez, 8 5 6 9 1 2 tirez, 8 5 6 4 7 8 9 6-5 2 virgule, 8 5 4 5 6 <coughs> Gendarmerie de. Bonjour, comment puis-je vous aider Allô Pardon, j'ai entendu un bruit sourd dehors. Je vous ai directement appelé. Aucun souci, madame, oui, je peux comprendre. Un bruit dehors, ça peut faire peur. Vous inquiétez pas, je vous emploie une patrouille. Allô Allô is that all about the recording on that yes again on the mate of a corrupted memory whatever we lead to them memory loss we have four records left on this problem what's next in facebook <coughs>